Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter une deuxième version de l'exemple « Où suis-je » Bon, l'objectif de l'exemple est extrêmement simple, il s'agit d'afficher la position courante, mais aussi de l'insérer dans une carte. Donc on va pouvoir évidemment se déplacer sur la carte et on va également pouvoir gérer des petites épingles. Regardons l'exécution de mon exemple. Donc déjà je le lance. Et comme c'est la première fois que j'exécute mon application et que j'ai besoin d'accéder euh, aux coordonnées eh bien j'ai ce message qui s'affiche et qui me demande à autoriser l'accès aux coordonnées GPS. Maintenant ben, j'ai donné cette autorisation donc je peux euh, ici euh, demander où je me trouve et vous voyez qu'effectivement eh bien euh, il me positionne ma carte directement dessus j'ai même ici euh, une euh, petite épingle particulière hein, qui, est, euh, qui dit que, ben, sans surprise, je suis quelque part euh, sur Jussieu, et c'est d'ailleurs même assez précis. Vous voyez que si je tape ici là, alors évidemment ce n'est pas très intéressant, on va plutôt créer une nouvelle épingle, donc je tape sur le petit plus et j'ai créé ici euh, une épingle et puis je peux avoir là une troisième épingle. Vous voyez qu'à chaque fois eh bien je change de couleur, on va aller je ne sais pas moi, on va aller du côté de Notre-Dame on va être à peu près au centre et puis ici top je crée à nouveau une call out. Vous voyez que ici lorsque j'appuie sur mon épingle pour faire apparaître ma vue eh bien j'affiche le message où je me trouve. Et si j'appuie sur le petit i eh bien il affiche les coordonnées de, du lieu correspondant. Donc c'est comme ça que fonctionne ici mon application. Bien évidemment je peux jouer avec les réglages de confidentialité et en particulier désactiver globalement la localisation et lorsque je relance mon application et eh bien là euh, ça va râler parce que j'ai désactivé la localisation. Regardons euh, le source de cette application et nous allons commencer par une classe, la classe une annotation qui va me permettre de gérer mes propres annotations. Donc ici c'est développé en Swift. Vous voyez que là j'ai euh, une classe qui hérite de NSObject et qui surtout eh bien, respecte le protocole MKAnnotation. Comme je vous l'ai dit, ce qui est requis par le protocole, c'est coordinates, Et puis, c'est confortable d'avoir un titre et un sous-titre également. Donc, en fait, c'est drôle parce que euh, je vais simplement déclarer des attributs. Alors en objectif C eh bien, ce serait des méthodes parce qu'en fait derrière les attributs j'ai des setters et des getters. là je suis en Swift c'est simplement les attributs. Il n'y a aucun problème de ne définir que les attributs dans un protocole. Et puis euh, bah, j'ai envie de faire les choses de façon confortable, j'ai ici un système d'initialisation. Alors c'est intéressant parce que je vous le montre parce que là vous avez ici un système complet avec deux convenience init. Qui en fait s'appuie sur le init principal, qui lui va monter au super, et qui en fait ont à chaque fois de plus en plus de paramètres. Donc c'est une illustration de la manière classique dont on doit procéder en Swift, tel que je vous l'ai présenté dans une séquence lorsque j'ai évoqué le langage Swift. Regardons maintenant le View Controller. Il n'y a pas énormément de choses dans le View Controller, hein, puisque j'ai tout mis dans ma vue. Donc je construis ici la vue. Euh, ici quand même, je teste euh, le fait que euh, les services de localisation soient activés. Et s'ils sont activés, eh bien, je décide que la vue est une vue, la vue principale et sinon, eh bien, je vais afficher le message d'erreur indiquant que eh bien, euh, la localisation est désactivée. Et puis ça, c'est pour gérer l'orientation. Mais bon, dans cet exemple là, ce n'est vraiment pas ce qui est important. Regardons maintenant la classe ma vue, donc j'ai ici euh, plein de choses, euh, hein, des boutons, des labels, des text-views, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai ici un CL Location Manager et un MK Maview. Le reste, je pense que vous savez absolument faire. On va regarder le init, alors évidemment j'ai passé sur tous les positionnements des objets, les machins, enfin les trucs que vous savez faire, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ce qui est intéressant c'est de regarder la façon dont je particularise ma carte d'une part et puis le Cell Location Manager d'autre part. Donc la carte je dis que le scroll est activé et le zoom est activé mais je pourrais les bloquer, c'est-à-dire que la carte ne bougerait pas. Ça peut avoir parfaitement un sens dans certains cas. Euh, ici le Cell Location Manager, je lui donne un distance filter de 1 mètre. C'est-à-dire qu'en fait, je décide que je veux avoir une précision d'un mètre. Euh, Ce n'est pas beaucoup là, je, je joue avec euh, la consommation. Et puis, euh, je fais ici euh, une requête pour demander l'utilisation when you use. Donc en fait, je demande à accéder à localisation quand l'application est en usage. D'accord J'ai pris le droit différent euh, de euh, la première version de l'application où c'était un Always. Mais sinon, à part ça, ça marche pareil. Bon après, euh, ben, des trucs classiques. Non, si ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, j'ai euh, deux boutons, Trouver et Ajouter. Et effectivement, je leur associe euh, Calculer position et Ajouter et On va regarder bien évidemment ces méthodes. Bon, je ne reviens pas sur le Init, je ne reviens pas sur le Positionner, vous savez faire euh c'est simplement trouver les bonnes coordonnées ça n'a aucun intérêt. Alors calculer la position, vous voyez calculer la position c'est très simple donc j'ai simplement ici changé mon texte mais ce qui est important c'est que je lance un Start Updating Location et donc je sais que je serai rappelé euh, par délégation, un, je me suis indiqué comme étant euh, le récipiendaire de la délégation sur le Cell Location Manager. Ajouter épingle euh, même topo. Alors ici, j'ai un compteur euh, que j'incrémente, et puis euh, je crée mon annotation en donnant un lieu, en utilisant le compteur pour faire lieu 1, lieu 2, lieu 3. J'avais pas beaucoup d'imagination, mais je pourrais faire saisir le truc. J'avais la flemme de le programmer. Et euh, ensuite, eh bien, je fais un add annotation de cette annotation que j'ai créée. Donc, vous voyez, j'ai créé mon annotation qui respecte le protocole que la carte attend. Donc, tout va bien vous voyez, c'est euh, je suis euh, appelé dans les deux sens. Bon j'ai ici une méthode couleur suivante qui va me permettre de boucler entre les couleurs. Et bien au niveau du délégué vous voyez qu'au niveau du délégué donc euh, là j'ai euh, la première méthode qui me dit que la localisation a été mise à jour. Donc ça c'est le c Location Manager Delegate. On a l'habitude. Hein. Celui-là on l'a déjà géré. Donc tout ce qui est là, on l'a déjà fait. Donc on met à jour les attributs sauf que là on ne traite pas les headings comme dans la version précédente de l'exemple. On traite juste les coordonnées GPS. Je mets ici la date suivant un format etc. On a vu. Hein. Je fais un Stop Updating Location parce que j'ai récupéré la localisation, J'ai pas envie de continuer, je me contente de cette coordonnée là et ensuite ici je calcule le span donc l'amplitude de ce que je vais afficher sur la carte. Ensuite je construis une coordonnée, une région pardon avec la coordonnée que j'ai récupéré du CL Location Manager et avec le span que j'ai défini et je fais le fameux set region d'accord et puis je dis show user location qui va me rajouter une épingle sur la position courante de la carte donc c'est assez simple euh, maintenant ici ça c'est le cas où j'ai une erreur et eh bien j'affiche l'erreur et puis euh, tout va bien. Maintenant regardons le protocole mkMapViewDelegate donc là ici ce qui se passe c'est que cette méthode est invoquée lorsqu'il s'agit d'obtenir une vue pour euh, l'épingle donc ça veut dire que je vais quelque part construire l'épingle et un certain nombre de choses autour. Donc, euh, en fait, ici, je construis euh, mon épingle, je récupère euh, une, une nouvelle annotation view. Euh, ce mécanisme est intéressant. En particulier, euh, notez ce paramètre-là. C'est pas tout à fait une allocation, enfin un constructeur par défaut, parce que j'ai là ici un système de recyclage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on verra un système de recyclage similaire dans ce qu'on appelle les table views. Euh, un peu plus tard dans une autre séquence. En fait l'idée de dire que s'il y en a déjà un du même type qui est par exemple sorti de la zone affichable eh bien je peux le récupérer. J'ai pas besoin de refaire une allocation complète. Donc c'est quand même pas mal ce truc là. Voilà donc c'est comme ça que, que ça fonctionne. C'est comme ça que je crée une nouvelle annotation. Ici je dis que la Pin Tin Color c'est la couleur courante et j'incrémente la couleur courante. Je dis qu'on peut afficher le call out. Donc quand on tape sur l'épingle on pourra afficher euh, la vue accessoires, à la vue call out. Et puis je dis que le Ride right Call Out Accessory, c'est un bouton type de type Detail Disclosure. d'accord Et ici, je rends l'épingle qui a ainsi été créé. Donc vous voyez, la création de l'épingle provoque le rétro-appel de cette méthode-là pour particulariser mon épingle. Là, euh, lorsque euh, vous appuyez sur euh, la call out Accessory Control View, donc en fait le petit i qui est à droite, et eh bien cette méthode là est invoquée et j'ai considéré que lorsque l'on fait ça, je veux les informations sur L'épingle dont le call-out est affiché, et je les mets sur les attributs. Voilà. Donc, c'est plus la dernière position à laquelle je me trouve, c'est la position où j'ai mis l'épingle. Et là, c'est une autre méthode qui, lorsque j'ai sélectionné la vue annotation, lorsque j'ai tapé dessus, eh bien, en fait, simplement, m'affiche, eh bien, euh, la vue courante qui est sélectionnée. Je pourrais faire autre chose, hein, c'est juste pour les besoins de l'exemple. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier le, le, le info.plist, il est un petit peu différent de celui qu'on avait dans la version précédente, parce que autant ça, ça ne change pas, mais autant ici, c'est un when in usage description. Voilà. Et j'ai ici mis euh, un texte. Alors j'ai mis un texte bidon, mais bien évidemment, vous mettez un texte, si possible, qui explique ce que fait votre application avec euh, les coordonnées GPS de l'utilisateur. Ben, voilà le travail pas si compliqué que ça, hein euh, mais vous allez voir dans des séquences ultérieures qu'on peut aller encore plus loin avec les cartes et jouer encore plus. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.